Bonjour à tous, nous sommes le 18 janvier 2021. J'aimerais prendre un peu de temps pour faire une vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, disons que je suis dans les travaux en ce moment, donc euh, j'ai beaucoup euh, d'occupation euh, au niveau physique. Aujourd'hui, j'ai fait de la peinture, euh, de la poussière un peu, vous voyez. <rire> euh, couper du bois, tout ça. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai moins de temps de faire des vidéos. Mais euh, je voudrais quand même euh, vous parler de ce qui arrive en ce moment aux États-Unis sans rentrer dans les détails, parce que euh, dans le fond, ça... Au niveau de la démocratie, là, de biffer plusieurs personnes sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui, vraiment, qui est du jamais vu, mais dans le fond, aussi les médias sociaux comme Facebook, Twitter, surtout, ça fait pas très très longtemps qu'ils existent, donc je pense qu'ils sont en train de creuser leur tombe en faisant ce qu'ils font, en enlevant des personnes qui se trouvaient à faire partie d'une catégorie de la population qui a le droit de s'exprimer et on les enlève volontairement. En disant qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer, tout simplement, parce qu'ils ont de tendance peut-être plus euh, rép ben, républicaine, plus de droite, mais peu importe. Là, un réseau sociaux devrait quand même laisser la libre parole. Euh, aux individus qui s'inscrivent tout simplement, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos euh, les médias sociaux c'est tout simplement des coquilles des coquilles qui se trouvent à absorber euh, le contenu des individus des entreprises, donc euh, c'est un peu déplorable ce qui arrive en ce moment euh, aux États-Unis c'est là que ça se trouve mais euh, je pense qu'ils vont comme creuser leur tombe tout simplement et ce que je vous avais dit et, et ça prenait peut-être un élément déclencheur pour faire en sorte que toute la piratisation des des euh... Ben, la, la, la pyramide, la, la base de tout ce qu'on a vu au niveau des technologies, les euh, valorisations excessives, mais peut-être que c'est ça qui va déclencher, qui va être l'élément déclencheur pour faire en sorte que les technologies euh, crachent. Euh, on voit déjà euh, Google, euh, ben euh, pas Google peut-être, mais Facebook et Twitter qui sont en précarité. Euh, on va aller voir ça tout à l'heure sur les graphiques. Euh, mais donc, euh, tout simplement, ce que je vous dis, c'est que ce que les États-Unis ont fait, que le, le nouveau président élu, Joe Biden, il y en a encore qui disent que euh, Trump va remporter. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. J'ose plus rien dire parce que, dans le fond, je, euh, mes vidéos sont pas, ne portent pas sur la politique, même si euh, comme je vous avais dit, j'ai pas le choix de parler de politique lorsqu'on parle d'économie, c'est directement relié à la politique, mais quand même l'économie euh, c'est même pas une question d'argent l'économie va plus loin que ça, j'en parlais justement avec mon fils, euh, l'économie ça se trouve être, euh, ben, la définition c'est s'occuper, administrer sa maison donc, euh, dans le fond, quand on parle d'économie on parle de l'administration euh, euh, de nos biens, euh, d'une manière personnelle, mais d'une manière aussi euh, nationale, d'une manière internationale l'économie c'est surtout tout simplement. C'est de euh, l'ensemble de tous nos échanges, autant dans un, une petite ville que dans un pays, dans une, une province, peu importe, euh, c'est ça l'économie. Et on se trouve à être dans cette situation où euh, l'économie euh, euh, se trouve à être... Un... <rire> un peu euh, chamboulé depuis euh, quelques années et surtout, là, ça s'accélère parce que, euh, dans le fond, euh, l'économie qui est basée, notre économie, nous, euh, en Occident, qui est basée sur le système capitaliste et euh, tout simplement n'est plus la vraie économie basée sur le libre-échange, c'est-à-dire euh, sur le fait que des individus euh, échangent des biens et des services d'une manière euh, personnelle et d'une manière volontaire aussi, euh, dont la, les banques centrales surtout la FED. Euh, se trouve à, à briser un peu le cycle normal euh, de l'économie capitaliste, donc euh, en faisant ça depuis des années, et là, en exagérant leur injection monétaire, elle brise justement cette fameuse économie qui devait, être euh, là, les, la question d'échange, mais la question aussi de l'entreprise euh, dure parce que, dans le fond, les, les clients sont intéressés à acheter le produit ou le service. Mais là, on n'est plus dans ce, cette réalité-là, dans ce paradigme-là. On est dans une ré réalité que la Fed va aider des entreprises même qui euh, ne sont plus viables, qu'ils ne produisent plus de de, de biens-services réels pour la population. On va même choisir les entreprises qu'on va aider et celles qu'on ne va pas aider. C'est un peu absurde dans ce contexte actuel. Et surtout avec l'élection de Biden avec euh, euh, qui va prendre place dans euh, trois, deux jours le 20 janvier. Et en même temps, on se trouve à avoir, ça se trouve être le 20 janvier, qui se trouve être Janet Yellen, qui se trouve être secrétaire du Trésor américain, qui vont marcher main dans la main avec Jérôme Powell pour encore plus injecter des liquidités, de, de la monnaie, de la fausse monnaie dans le système, dans le système avec Joe Biden. Donc, on s'en va là et il n'y a rien qui va changer. Et il euh, faut dire aussi que, euh, ce qui s'est dit au niveau de, euh, ben je parle ici au Canada, là, au niveau de notre ministre des Finances, euh, euh, c'est qu'on aurait un printemps qui serait peut-être, euh, euh, qui amènerait beaucoup, beaucoup de, ben, ça reverdirait, c'est ce qu'elle a dit, hein, Christia Freeland. Donc, euh, Probablement qu'on va avoir un printemps qui va être euh, très positif au niveau d'encore de l'injection monétaire, mais je parle euh, du Canada. Et comme par hasard, par hasard, euh, Como, qui se trouve être euh, le gouverneur, le gouverneur oui euh, de l'État de New York a dit que dans le fond, ce ne serait pas une bonne chose qu'on continue à laisser. Les commerces ouverts, faudrait peut-être commencer à penser à, à fermer. Il faudrait peut-être commencer à réouvrir les commerces. Très bizarre. Un discours qui vient de changer tout simplement parce qu'on est à la veille de la déclaration de la présidence de Joe Biden. Et on se trouve aussi avec une déclaration qui vient de la mairesse de Chicago. Chicago, je pense qu'on a 65 meurtres par jour qui se trouve à être... Un démocrate, euh, qui a dit qu'il faudrait euh, commencer à penser à ouvrir les commerces, les restaurants, tout ça. et comme moi, on dit la même chose. C'est très, très bizarre. Pourquoi que depuis des semaines, des mois, ils disent qu'il faut rester, euh, que les commerces restent fermés, et là, ils commencent à changer de discours. Cool. Tirez-en vos propres conclusions. Euh, je ne veux pas d en, d en tirer, parce que je pourrais vous dire exactement ce que je pense, mais je ne veux pas vous le dire, mais regardez ce qui arrive. C'est... C'est très, très bizarre. Et on ferme la la, la trappe à plusieurs... Euh, on ferme la, la, la, la, le fait que les personnes puissent s'exprimer sur les médias sociaux d'une manière absolument absurde. Euh, en disant que tous ceux qui soient sont républicains, dans le fond, je pense qu'on a deux partis. ben plus que deux partis, mais ben, il y a deux partis principales qui se trouvent être les démocrates et les républicains. Donc, pourquoi que les républicains pourraient pas s'exprimer sur les réseaux sociaux? En tout cas, on est, on est rendu là, donc on est en train de briser tout simplement cette démocratie. Euh, donc, euh, non, c est, on n'est pas dans un climat très, très... Euh, euh, favorable à, à l'ouverture, euh, peu importe euh, d'un côté ou de l'autre. Euh, justement, l'inauguration la, la, de Biden, il n'y aura personne. Et on a 25 000 soldats, je pense, qui sont à Washington. Donc, <rire> euh, on est dans... C'est du jamais vu, mais peut-être que dans le passé, en 1800, quelque chose. Mais je parle dans les... Peut-être les derniers 50 ans, on a eu 50, 60, 70 ans, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais après, on a eu des aires de prospérité, mais on n'a pas eu de euh, beaucoup de, de on a eu beaucoup de troubles, là, quand même, au niveau mondial, mais on n'a pas eu de euh, président des États-Unis qui se trouve à être comme, euh, volontairement euh, euh, presque pas de monde, une coupe de chanteurs d'Hollywood, parce que Hollywood est en train de, de tomber, mais en tout cas, on, je pense que c'est Lady Gaga qui va chanter. C'est Tom Hanks qui va animer ça, mais devant personne. Il y aura pas de public. Donc, on en est rendu là avec beaucoup, beaucoup de soldats. On va voir ce qui va arriver. Mais de toute façon, je pense que Biden... Il euh, restera pas longtemps au pouvoir. Il va rester le temps de peut-être euh, replacer les choses. Et c'est Kamala Harris qui se trouve être la prochaine euh, présidente des États-Unis. Euh, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas, les démocrates. Et ils veulent fermer complètement euh, le droit de parole aux républicains. Et c'est ça. C'est ça, la démocratie, mais c'est plus de la démocratie, comme vous savez. Et là-dedans, il faut pas oublier qu'il y a le grand reset là, qui, est, euh, qui se trouve être en toile de fond, là, que c'est pas euh, terminé où on veut changer les valeurs des individus, on veut changer euh, la manière de penser euh, euh, au niveau capitaliste aussi, donc euh, les débréchanges euh, au niveau des... Je par... Lorsque je parle de libre échange je parle pas de débréchanges comme la non nous, ici en Amérique du Nord. Je parle vraiment de libre-échange entre les individus, là, qui, qui peuvent euh, tout simplement commercer librement en échangeant des biens ou des services. Euh, fabrication, je, fais, je fabrique des souliers, je le vends, puis bonjour la visite, c'est comme ça que ça fonctionne, le capitalisme basé sur l'offre et la demande. Donc, ça, c'est à oublier. On n'est plus dans ces paradigmes-là. Donc, euh, tout simplement, ce que je voudrais faire rapidement, euh, j'ai posté quelques articles. Vous pouvez aller les voir euh, sur mon site Bourse Technique, euh, euh, où on parle justement de la prochaine vague de dépenses. Et euh, la dernière article que je viens de poster, euh, c'est qu'on dit que cette vague de dépenses sous les démocrates n'amènera pas de prospérité. Et euh, c'est important à comprendre que, dans le fond, on a déjà injecté euh, beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans la, le premier confinement, en mars, avril, tout ça, 4000 4 300 ou 200... 1200 ou 300 milliards qu'on a injectés. Là, ça serait un petit 2000 milliards, mais on va en, on va en injecter d'autres euh, euh, après ça, euh, probablement, en, probablement au printemps, là. On va voir, mais c'est sûr que c'est au printemps, on réinjecte de l'argent au Canada, Christian Freeland l'a dit. Donc, euh, ça se trouve être ça au niveau de l'injection. Euh, le, le, ben, on parle du chiffre de l'emploi qui est vraiment, qui a été publié dernièrement, est vraiment mauvais, là, mais euh, de toute façon, on, on maintient artificiellement l'économie pour euh, ce qu'on veut tout simplement, c'est euh, euh, garder des entreprises zombies on va imprimer, imprimer comme la république de Weimar et euh, tout simplement pour maintenir cette économie, cette fausse économie à flot. Et c'est un peu ce que l'article parle, et sur Global Market, euh, j'ai posté, euh, ben, euh, les trois derniers jours, disons que j'ai été très très occupé, comme je vous ai dit, dans mes rénovations, donc j'ai pas eu le temps de parler beaucoup, beaucoup, euh, de d'écrire de de, de, de de créer des vidéos, et aussi de, de poster, donc, euh, euh, on, une des articles que j'ai parlé, je vous en parle souvent, on parle d'inflation, l'inflation. Déjà, on commence à voir l'inflation d'une manière tangible euh, dans nos achats de tous les jours. Euh, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Et euh, comme Jérôme Powell l'a dit, il ne calmera pas l'inflation, même si on va à 2,3%. Euh, pour ça, euh, il ne pas, pas les, les taux d'intérêt, c'est lui ce qui dit ça. Et euh, ce que j'ai dit, j'ai euh, publié aussi, c'est un article, euh, ben, ça se trouve être une entrevue avec Robert Kiyosaki, euh, et il parle justement de cette euh, euh, injection massive d'alor qui s'en vient de la part des Républicains, euh, la dette publique US oui, est de 50 000 milliards attendez, ils n'ont pas encore commencé à imprimer, nous sommes dans une crise, une crise financière pique en 2008, on sait déjà donc euh, la dette publique va continuer à monter, les déficits vont continuer à monter, mais c'est pas grave la planche à billets c'est si encore ça serait physiquement de, des billets qu'on imprimerait euh, qu'on émettrait euh, euh, sous forme tangible, mais c'est même plus ça. C'est rien qu'une écriture comptable. Donc, euh, ça va très, très loin. Et euh, même si, euh, ce que Robert Kiyosaki dit dans son entrevue, euh, même si euh, euh, l'or baisse en ce moment, euh, c'est le moment d'en acheter. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que je crois aussi. Dans le fond, on se trouve à être dans un, une consolidation. Je le sais qu'on peut euh, vraiment oublier la réalité du long terme. Mais pour vous rappeler... Euh, par exemple, deux consolidations qu'on a vécues ici. Euh, 2006, on avait eu un pic vraiment, vraiment impressionnant. Euh, ben, même pas impressionnant comme celui qu'on vient de vivre là, depuis euh, 2018, là, le 2019, lorsqu'on a eu la cassure à 1300, 1300, excusez, 1340, dans ces 60 63. Donc, euh, mais on a eu une consolidation qui a duré de 2006 jusqu'à euh, presque un an de temps. Donc, euh, je vous dis, je sais que c'est difficile d'entendre ça, qu'il faut être patient, mais c'est ce que le graphique montre. Sur le long terme, on est au-dossier, mais on est en consolidation parce qu'on a eu une montée vraiment impressionnante depuis euh, le 24 ben, 24 juin. Dans ces coins-là, c'est là qu'on a eu la cassure. Juin, mai, juin, juillet, on a eu la cassure. Donc, on se trouve à être en consolidation parce qu'on a une montée vraiment importante. Et au niveau euh, de l'argent, c'est la même chose, on a eu un pic vraiment, vraiment impressionnant, mais euh, on est en consolidation et je sais pas que lorsque ça va se terminer, mais il faut pas lâcher. puis Je sais que c'est le même discours, vous pouvez dire que je suis plate, redondant, mais ce que je vous dis, c'est qu'il faut être positionné dans l'or et dans l'argent et à long terme. Et au niveau du dollar américain, en ce moment, on se trouve à avoir une petite recrudescence, mais le tableau à long terme est vraiment euh, baissier et... Euh, je ne peux pas changer de discours là-dessus. On va aller... J'y vais jour pour vous montrer tout simplement la moyenne mobile 200 jours où on se trouve être encore à la baisse. Et Là, on se trouve à avoir une consolidation. Euh, C'est loin d'être terminé parce que regardez ici la consolidation qu'on a eue. Euh, ça peut être très, très loin, mais je pense que le long terme, on n'est pas encore sorti du bois au niveau de la baisse du dollar américain. On va voir ce qui va se passer en 2021. Mais on verra. Euh, donc, euh, c'est ça, on se trouve à être dans un, un temps où euh, même si on pense que euh, l'or euh, tarde à monter, ben écoutez, il faut pas comme euh, penser que l'or va terminé la hausse, ça va être du long terme, mais avec l'impression monétaire qu'on va surtout euh, refaire d'une manière exagérée dans les prochains les prochaines semaines, ça va commencer très très bientôt. Biden l'a dit, les prochaines semaines, prochains mois, on est loin d'avoir terminé l'impression monétaire, donc euh, pour le long terme, l'or, hein, il faut être présent, l'or et l'argent. Et l'argent aussi euh, d'une manière. Euh, euh, supplémentaire, la raison est très simple, c'est que Biden, euh, dans son plan vert, euh, ce qu'il veut tout simplement, euh, il veut vraiment euh, euh, que l'électrification des transports, le solaire, tout ça, soit euh, mise en avant. Donc, euh, on a besoin de beaucoup, parce que l'argent est aussi un métal industriel, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, entre autres, beaucoup de cuivre, tout ça, mais, euh, mais entre autres, d'argent, parce qu'au niveau des contacts l'argent euh, c'est le meilleur conducteur plus que le cuivre même s'il est plus dispendieux donc euh, l'argent a un avenir euh, double celui d'être un métal précieux et en plus celui d'être euh, participant à cette nouvelle ces nouveaux paramètres là qui vont être euh, le, le, le, le, se détacher des de l'industrie fossile, euh, euh, du pétrole, tout ça. Donc, le pétrole va encore exister, mais euh, je miserais plus sur l'argent que sur le pétrole pour l'avenir. Donc, euh, c'est un peu une petite vidéo que je voulais vous faire, tout simplement, euh, à la bonne franquette. On se revoit très, très bientôt pour développer peut-être plus en profondeur.